Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui nous continuons de parler de menu accordéon et j'aimerais qu'on parle un peu de la version mobile. Donc là on travaille sur le menu accordéon, on a travaillé sur la version PC. Alors on va aller quand même regarder à quoi ça ressemble sur la version mobile. Donc si je vais sur la version mobile, je clique dessus et là... Alors, on en, a mis, on en a mis deux. Je vais cacher celui-ci, juste pour que ça ne trouve pas, parce qu'actuellement on en a deux. Euh, c'est celui-là qu'on utilise actuellement. Donc ma version mobile ressemble à ça. Donc quand je vais cliquer dessus, hein, quand je vais cliquer dessus, j'ai les, les flèches, monter vers le haut, monter, euh, descendre, etc. Ça c'est des choses que j'ai hein, pour bouger, pour bouger mon élément. Autre chose que je peux faire, supposons que voilà, je vais apporter quelques modifications. Je vais faire, je, si je clique sur le crayon. Je vais avoir les informations qui sont là. Hop. Et quand je vais scroller, donc on en a parlé déjà. On a parlé de ça. On a, on a vu tout ça. Si je descends un peu vers le bas, je clique sur avancer. Je vais avoir d'autres informations. Hein. Euh, L'espace la, euh, latéral. Et là, je peux jouer sur les marges. Donc, vous voyez ce que je peux faire avec. d'accord Donc, ce serait à vous euh, de voir ce dont vous avez besoin. Donc, la marge haute, euh, la marge basse, etc. Donc si je veux avoir si je veux avoir un peu plus de d'espace euh, sur le haut, etc. Je peux le faire. Je veux ça, je peux faire ça. Pareil, je peux travailler sur les marges intérieures, donc du, directement sur l'accordéon lui-même. Ok, quand je vais dessus, je peux faire, je vais scroller celui-là vous voyez bien. Euh, je peux faire pratiquement la même chose dessus. Ok, donc c'est à vous, c'est à vous de voir. Donc si je veux décoller un peu du haut, je veux réduire, etc. C'est des choses que je peux peux m'amuser je peux m'amuser à faire d'accord euh, autre chose vous avez vu qu'il y a des éléments sur le conteneur le bouton en haut je trouve que c'est un peu bizarre le titre est au milieu blablabla bla bla, je trouve pas que ce soit vraiment terrible euh, bon je vais descendre au moins le bouton je peux cliquer dessus ok chaque fois ça se ferme mais c'est c'est comme ça ok donc du coup je l'ouvre et je continue bam j'ai mon bouton tout en bas donc ça c'est des modifications que je peux faire sur le contenu sur le conteneur euh, en, version, en version mobile donc l'image aussi si je veux changer de place etc je vais procéder de la même façon celui-ci on a la vidéo on a la vidéo en bas on a le bouton en haut c'est moi qui c'est moi qui vois euh, d'après ce que je veux je veux faire je remonte celui là quand même un peu tac je descends ok hop et là, je vais remonter la vidéo. Bam Ça fait la même chose. Ok. Donc, j'ai quelque chose de ce genre. Je peux… C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Si on regarde un peu la version tablette, ça donne quoi La version de tablette donne ça. Donc, on va regarder. Ok. Sur la version tablette, j'ai ça. Si je trouve que euh, voilà c'est pas assez large, etc., je vais essayer d'aller travailler dessus. D'accord Je peux aller. Pour moi, c'est bon. Cette version tablette, elle est pas mal. Pas ici, je ne touche pas à ça. Parce que si je touche, c'est la version mobile qui va être changée. La seule façon pour moi de toucher la version tablette, c'est ce que je vous avais dit. C'est ici. D'accord Actuellement, c'est 500 par 500. Si je, je, je l'agrandis un peu plus, ça donne ça. D'accord Et je peux réduire davantage si je veux. OK Mais ce sera à vous de voir. Moi, euh, dans la. Dans la mesure du possible là, je ne touche pas la version tablette parce que ça, ça se règle tout, tout seul et si vraiment il ya si ça se présente mal alors c'est là c'est l'endroit où il faut il faut le il faut changer ok si vous voulez créer votre site internet hein, vous voulez créer ça vous même sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite euh, sur laquelle vous retrouverez euh, des informations utiles hein, pour développer du moins pour créer votre site internet pour ce faire je vous recommande d'aller sur notre site web hein, www.fr vous scroller vers le milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte de formation gratuite et là dessus vous aurez des ressources pour créer votre site internet du moins on a des templates pour vous on a des tutoriels un peu plus avancés pour vous pour vous aider à pour vous aider à créer votre plateforme et si vous avez des questions on est là également pour vous aider envoyez-nous vos questions on vous répond N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux également, hein, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.